Oh la cave, c'est bête. Bon, je m'éloigne de la cave. Hein. Ouh! Ah, j'ai trouvé le. Ah, Dis-moi qu'il y a une. Non! Il y a zéro palette! Zéro. Oh, je t'ai fait le bowling là. Zéro palette. Mais je suis pas au niveau d'une cave, ça c'est bien. Ouais, euh, je te vois. Il y a une okay, boîte là où je suis. Là où je suis Moi bon, j'ai retiré la mienne. Ok, ça fait plaisir. J'arrive, euh, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Elle est partie vers où, Cochonou euh, là vers ma... Droi... vers ma droite. Vers ta droite Ouais. Ok. Donc quand je suis de dos, comme ça. Non, je vais pas te la refaire. Mais alors t'aurais. Oh fait ça, franchement. Puis jamais je viens de te libérer. T'as une... une boîte ici, t'en as une tiens, de l'autre côté. Tiens, tiens. Bon, c'est quoi Je vais te soigner, tu vas soigner si pour trois plombes. Oui, bah moi j'en aurais eu pour seulement deux plombes et demi parce que j'ai connaissance en botanique. <rire> Ok, okay je fais à côté de toi. Ok. Comme je vais réussir en first try. Ouais, ah, c'est ton, ton première boîte là Ouais. Ok. Uh, first bah, try. tu me dis après, je, je sais où il y a deux autres boîtes. Oh non, elle arrive. Elle veut pas. Oh là là. Oh là là, sans deck. Tunnel. Uh, ok, est sportif, elle, est moi, elle est sur moi. Allez sur moi. J'avais fini ou pas Du coup, je sais pas si je l'ai fini. Okay. Allez, c'est reparti pour 15 ans de douleur. 1000 ans de douleur. Allez, hop. Oh. Allez En fait ils ont tous décidé de jouer en Légion en fait ça. Uh, check les et, uh. Oh, GG les deux générateurs ouais, ça passe ça jouer. Franchement c'est euh... Mais non fais pas ça Ok Oh je l'avais fini quand même l'autre euh... Ah non, je pas fini. Ok, 1, 2, 3... Oh, j'ai le temps, j'ai le temps. Ça va, je pense que j'ai le temps Y oh a ah, rien Mais est quoi bon. Ok, elle okay, Pas vraiment de quoi s'inquiéter. Il <rire> Y a pas de quoi s'inquiéter Franchement, 3 gènes. 3 gènes, 3... Trois box. C'est easy, je vais le réussir en force trail C'est sûr. C'est sûr. Ah ça va, je le en first strike, <coughs> easy. Non, cette cloupe de caca Oh, cette cloupe de caca Ouais, ouais. Ah, je... <rire> oh, bien joué. Oh, oh, Oh Oh, oh, Ça fait plaisir Ok, toujours en épaisse. Ok. Je trouve que pour un tueur qui a tout mis, accessoire... Et compagnie. Et il avait le choix de me tunnel hein. Oula. Il pouvait me Non Allez <rire> T'as glissé, le moteur s'est réparé. Si tu n'avais pas glissé, jamais, jamais, le moteur ne serait réparé. <rire> euh, moi j'ai envie de te dire, on a fait 3 jeunes, elle a fait que 2 ou tiens. Et je veux pas te dire, mais j'ai fait finir la cave. Non, non, allez, regarde. Hein. Ok, j'ai quelqu'un à côté de moi, hein, t'as pas besoin de venir. Hein. Oh Qu'est-ce que c'est, Bastien Bon, j'espère juste qu'on s'est pas bloqué avec les gènes, quoi. Ouh, elles sont sport les games ce soir, hein Alors ah, attends. Ouais alors le bac de l'enfer. Ah non, je vais tomber. Aïe aïe aïe. Ok. Ah si, sûrement. moi. Non, mais non, mais crochet bloc. Sérieusement, là. On va voir terminer un gène là ça va être opération libération. Quatre gènes là Allez salut Maillard à plus bah, Ça fait grave plaisir, c'est <rire> quoi yeah. Tu sais quoi, quoi Tu peux ouvrir le portail à côté de moi. Ah ouais bah écoute. Franchement. On, arrive, on, a, on arrive à deux là. Franchement, c'est pas hyper propre. Il en... y en a un qui en vient pour essayer en de en me. Oh non, elle fait ce camp. Ah ouais. Ah, bah ah on ouais. Est, on est là. On on est deux là. Normalement on est deux là. <rire> ok. Yes. Yes. Yes. Yes. yes. Hein. Je peux pas décrocher là. Ok, allez, tu, peux que tu... Ok, c'est bon. Euh... Zé, mardi, mon guigui okay. Ah non, je peux pas. Ah, as... Pourquoi t'as pas pris le coup Bah je sais pas où t'en étais en fait moi. Non mais j'étais, on s'est marché dessus, pourquoi t'as pas pris le coup Je sais pas. Attention, c'est reparti. Bravo, d'accord. Bon. bon. Okay. T'inquiète, t'inquiète. Je vais voir si... Euh... Bah écoute, euh, c'est à mon tour. Oh là là. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y C'est votre moment euh, Ok. Ok. Ok, ok. Je me soigne, hein. Ok. Aïe. Ah, yeah. Faut que quelqu'un, après le soin, faut que quelqu'un aille. Euh... Ah bah en fait euh, nous deux on peut rien faire là enfin on peut rien faire non, on peut rien faire on est P3 euh, Faut que... Faut qu'on qu soigne tout à tout ça hein, mais ouais, on sûr. prend pas le risque hein Ouais Dommage pour Ben pénavoir Oh mais non, là c'est non c'est pas possible Là si on y va on est nous euh, l'un nous demeure ah, comment ça se fait qu'on peut pas voir l'aura du ah oui, la cave, carrément, quoi. Bah, la cave, c'est foutu. tu veux faire quoi Elle euh, campait mais là, déjà. Mais non, mais non, non, non, mais dans tous les cas, faut ouvrir, faut ouvrir les portes, là. Ouais. Ok. Quoi qu'il en soit, Alors, Regarde les où est-ce qu'elle est, regarde. Euh, Ça, par euh, contre, le non, truc non. que je savais pas, c'est qu'en se... en se... Ce, en ce... Oh. Est-ce est est que t'as ouvert une porte Est-ce que t'as ouvert une porte Ouais, là où je suis, ah, la okay, porte est ouverte. A... Ok, moi aussi. Ok, donc on peut y aller. Non, ouais. mais non, on peut pas y aller. Elle est dans, elle est dans le... Dans le... Elle est... C'est mort C'est mort Non, non, on y va ouais, je Mais jure. la porte, elle est à côté de moi Si je prends un coup que tu libères, t'as juste à courir à la porte non. Allez Bernard Sois courageux Euh... Je veux bien être courageux, mais je vais être courageux et mort. Ah mais non, en fait Ah non, en fait, je suis pas courageux T'as vu <rire> <où aller> <rire> as vu Ah ouais, dans les escaliers Ah dans les escaliers Bien sûr qu'il y a dans les escaliers ah, ouais. A3, ça se fait Attends, à 3 ça se fait Attends, j'attends que l'autre ici soit non bah, la porte elle est là. juste à côté, hein, t'as vu où était la porte là Elle était devant moi, elle est devant moi hein, là-bas, là-bas, là. Regarde, là -bas, là -bas, là. j'y vais, 1, 2, 3. Voilà. Ah, d'accord. Ok, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. j'arrive. attends, attends, attends, attends, attends, attends. attends. Vas-y, vas-y. Ah, elle me body bled. C'est bon, okay. c'est bon, okay. c'est bon. c'est bon. bon. Vas-y. Allez, va la, hein. vas la porte, tu ah, vas à la porte. Tu cherches pas à comprendre. Port. Bien sûr, je vais à la porte. Ouh Ah, c'est bon, si, bon, ça passe, ça passe. Y'a peut-être un mort, y'a peut-être un mort. <rire> y'a peut-être un mort, mais en tout cas, ça passe. Peut-être un mort, mais c'est rigolo. On aura essayé, on aura essayé, on aura essayé, on aura essayé. C'est foutu. On aura essayé. On aura essayé, on aura essayé.